Quelle classe choisir sur Shadowlands Ça va être une série de vidéos qui va être découpée par rôle Donc en l'occurrence, dans cette vidéo, évidemment, c'est au niveau des tanks on va expliquer comment fonctionnent les classes Afin que tu puisses savoir ce que tu as envie de jouer Si tu es un gros PGM du jeu, si tu connais déjà tout de World of Warcraft Cette vidéo n'est pas faite pour toi et je t'invite à déjà partir ailleurs On va pas parler d'optimisation, on va vraiment parler des classes leur gameplay, comment ça se joue Par exemple, si je te dis quelle est la façon de mitiger les dégâts sur un moine ou sur un chasseur de démons, est-ce que tu sais Est-ce que tu sais quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses cooldowns principaux, comment ils fonctionnent Si par exemple t'es RL assez débutant, ça peut te servir également, mais principalement à la base, c'est pour que tu puisses savoir quelle classe jouer. Si t'as envie un tank, quelle est la particularité Comment fonctionne un route tank Comment fonctionne un Décatank Quelles sont ses forces, ses faiblesses, globalement et au niveau de Shadowlands Donc je vais également te donner des notes afin que tu puisses voir est-ce que c'est une classe qui DPS fort Est-ce que c'est une classe qui tank fort Est-ce que c'est une classe qui se soigne bien Et quels sont ses outils de support au niveau du groupe À la fin de cette vidéo en tout cas, nul doute que tu auras probablement appris une petite info sur le jeu si tu déjà pas un gros gros PGM du jeu qui sait déjà absolument tout des cooldowns et des façons de fonctionner de chaque classe je te laisse profiter. On va commencer par le chasseur du démon et on a préparé un petit document, rien que pour que tu puisses bien suivre, qui est ce document là, donc c'est le document qui va servir vraiment de fil rouge pour expliquer un petit peu les classes, les forces, les faiblesses et surtout que tu saches exactement à quoi t'attendre bordel si t'as envie de jouer cette classe. Donc voilà, si euh, tu veux ce document tu le dis tu le dis en commentaire et, et euh, je ferai en sorte de le partager. Donc on va commencer par le DH vengeance, le DH tank, euh, le beau, le grand, évidemment sa mobilité elle est débile, donc tu as le double saut, tu as le jump après avoir fait le double saut, donc tu peux traverser des maps, des machins, tu vas vite, tu as deux fois la frappe interne avec un petit CD, donc tu vas vite faire des bons, en fait des bons de partout, tu as sûrement vu des DH tank qui ont une mobilité de débile, c'est normal, c'est une classe à énorme mobilité, si tu as envie d'avoir de la mobilité, DH tank c'est fait pour toi. Au niveau du self heal, c'est un peu aussi une des choses qui va définir la classe, il a beaucoup beaucoup beaucoup de façons de se soigner, tu vas vite te retrouver avec un énorme HPS et tu vas kiffer, notamment t'as les mécaniques de base où tu vas mettre des âmes, donc tu vas avoir des âmes qui pop, tu vas utiliser des sorts pour récupérer ta vie ou récupérer les âmes, enfin tu vas voir, t'as tout un gameplay autour de tes âmes qui définit clairement la classe et qui t'apporte énormément de soins. Au niveau des CD défensifs, pour le coup, là, t'as pas grand-grand-chose. Les principaux CD défensifs, ça va être un CD très court au niveau de tes pointes, qui va augmenter ton armure. T'en as un d'une minute, qui est une marque, que tu mets mode de cible sur un monstre, et tu lui dis, toi, toi là, tu mets 40% de dégâts en moins. A l'aise. Et sinon, euh, bah, t'as la forme, la métamorphose, hein. t'es un DH, tu te métamorphoses, tu deviens badass, t'as des points de vie, t'as de l'armure, et tout, t'es prêt à casser des bouches. En termes de mitigation, donc tu vois comme tu peux le voir il n'y a pas trop trop de CDDef quand même hein. En termes de mitigation, donc ce qu'on appelle mitigation c'est des façons de réduire les dégâts qui arrivent vers toi De base tu en as une avec des tatouages, ok t'es beau gosse, ouais, t'es bon, un chasseur de démons Donc t'as fait des petits tatouages. et tout un peu partout Et grâce à tes tatouages tu vas réduire les dégâts que tu vas te prendre Mais en plus de ça sur Shadowlands c'est un système de conduit qui va te permettre d'atténuer encore plus les dégâts magiques que tu vas te prendre Bonjour la tria, bonjour les donjons tu vas te faire plaisir, donc ça réduit déjà pas mal du tout les dégâts que tu peux te prendre, et également, du coup, tu as une activation régulière, comme je te disais, avec les points de démoniaque qui sont un CD de 20 secondes, qui va te faire de l'armure, en fait, typiquement, et ça, c'est un truc que tu vas activer, qui va permettre de réduire ton armure. Mais comme tu peux le voir, c'est pas si tanky que ça, c'est pas mal, ok, c'est un tank, hein c'est un tank, ça a beaucoup de points de vie, là, en forme de métamorphes, t'es dieu, mais ça reste limité, parce qu'en plus tu es basé quand même plutôt sur le fait de te soigner, donc forcément derrière tu es compensé par le fait que tu prends un petit peu plus de dégâts et tes tatouages ne suffisent pas forcément. Donc tu vas pas mal jouer avec la mobilité, avec tes bons, avec le K, et t'as de barres, dire, non, barrez-vous Donc tu prends l'agro, et à un moment, si t'as pu t'écéder, parce que ça va arriver, surtout sur les packs des monstres, tu vas te temporiser et te barrer un petit peu plus loin. Au niveau des compétences de support, qu'est-ce qui peut apporter un DH il a des sigils qui permettent un silence de zone, qui permettent de regrouper tous les monstres, les paquets comme un crabe de masse. Il a un sigil qui permet de faire peur aux monstres, il a un sigil qui fait des dégâts, il a des sigils qui font euh, un peu tout ça. Enfin Donc il a plein de sigils, donc des zones que tu poses au sol. Et également, il a le debuff magique. Donc c'est un DH, donc quand il tape les adversaires, il leur met un debuff qui faut qu'ils prennent 5% de dégâts supérieurs supplémentaires à la magie. En termes de PVP, c'est le meilleur tank possible que tu puisses avoir avec toi en RPG. Dans les Bg à drapeau, il est complètement insane. Tu peux aller fast cap tellement tu vas vite avec tes doubles sauts, avec ta mobilité de malade. C'est super, super dur de le rattraper. Des fois, tu vas le voir qui vole en goulé, là, qui traverse toute la map. C'est horrible. Le DH tank est très, très fort en PVP. Et en plus de ça, il peut voir le furtif. Hmm. Est-ce que c'est normal, ça Résumé. En résumé, le DH tank, il prend cher. Voilà, ouais, c'est vrai comparé aux autres, euh, bah, ça reste du cuir, alors, il n'y a pas de bouclier, il, il prend plus cher. T'as de la mitigation, etc., t'as des outils, mais il prend assez cher. Par contre, il a un gros soin. Donc si es capable de tanker les dégâts qui arrivent, et de les soigner, tu vas te mettre bien. En, également tu peux tanker avec ta mobilité, en barrant des monstres. C'est également une grosse option, qui est un peu sous-estimée, mais c'est une bonne façon de tanker également. Ces si défensifs sont pas ultra nombreux, donc tu vas pas pouvoir tanker longtemps des tas de monstres sur toi, parce qu'à un moment tu n'auras plus tes pointes, et euh, il te reste que la métamorphe plus loin. donc bon, euh, ça reste limité. Par contre, je te l'ai pas dit là, j'ai juste fait une collée là-dessus, il a un très bon DPS, c'est le deuxième tank qui fait le plus de dégâts sur Shadowlands, il a un excellent DPS et prend des congrégations comme Kyrian, outre le fait de te ramener des âmes en plus, tu vas agrandir ton DPS, c'est un très bon tank pour le deal des dégâts et pour sa mobilité principalement, mais c'est également, il a quand même des outils évidemment pour tanker, tanker du raid et tanker des situations assez classiques. Moins de tank Alors là, pareil, niveau mobilité, en veux-tu, en voilà Une roulade, une deuxième roulade, transcendance pour, pour téléporter à l'endroit où tu veux, enfin par rapport à là où t'as déjà mis ton TP, Tornade de chi, Tiger Lust, t'as des trucs en talent, le monk a une mobilité de débile, t'as également des trucs qui te permettent, quand tu t'aunes, de te rapprocher d'un monstre, Enfin, t'as plein, plein d'options de mobilité, c'est énorme, c'est un gros 5 sur 5. En termes de soins... Par rapport à lui-même, il a pas mal de trucs au niveau de ses breuvages, au niveau de l'annulation, des dégâts qu'il a pris par rapport à son report, qui sont, euh, si on veut, une forme de heal, mais je vais t'expliquer le report un petit peu plus loin. En tout cas, self-heal, correct, très correct. En termes de CD défensif Il a Méditation Zen Qui est un énorme CD défensif qui lui permet d'annuler une grosse partie de son report Et là c'est le moment où je vais t'expliquer le report Parce que sinon c'est plus possible C'est pour moi le vrai tank Le seul vrai tank Toute la liste là tu le retires, tu mets que moine Moine c'est le vrai tank Le reste ça n'existe pas Pourquoi c'est le vrai tank Parce qu'il a un système intégré qui en fait un putain de tank C'est ce qu'on appelle le report ou le stagger en anglais Ça, ça fait en sorte que les dégâts que tu te prends Tu ne les prends pas vraiment tu te prends des dots à la place de te prendre des dégâts directs pendant 10 secondes en plus, bordel! Donc en gros, quand tu vas te prendre des dégâts 100% des physiques et une partie des dégâts magiques, ça va se stacker dans ton stagger et tu vas te prendre une dot qui va faire que tu vas te prendre ces dégâts mais au fur et à mesure du temps. Ce qui évite de se prendre des gros dégâts instantanés, évite de se prendre des one-shots et fait au final que si tu as un healer ou deux healers qui te tiennent, tu peux tanker des trucs de débile, beaucoup plus que n'importe quel autre tank parce que tu n'es pas soumis au fait de mourir comme ça, tu as juste ta dot sur le temps et donc tu as des façons de cleanse cette dot de façon plus ou moins courte mais qui est en fond évidemment un gros gros tank par exemple t'as 200 000 dégâts en réserve tu fais ah, plutôt 50 000 <rire> enfin bon voilà il y a des façons de faire à ce niveau là, ensuite t'as également des CD qui permettent d'augmenter ta vie etc donc il a quand même pas mal de panoplies de petits CD défensifs et également, il a de la mitigation. Au niveau de la mitigation qu'il peut avoir, c'est principalement bah, ce stagger-là, ce truc-là. Mais il a également sa maîtrise, qui augmente son esquive. Et du coup, bah, il a également une autre façon de tanker juste en esquivant. Hop là, hop là Ça, c'est une façon de gérer pour le moins de tank. Donc, en termes de tankiness, honnêtement, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est le meilleur toolkit possible. Le report, etc. sont des outils incroyables. Il a plein de CD, plein de façons de gérer. Au début, ça peut sembler un petit peu compliqué. Mais honnêtement, c'est un énorme tank là-dessus. En termes de DPS, bon c'est pas le meilleur, il a pas un énorme DPS, il se situe parmi ceux qui ont moins de DPS, donc voilà, un DPS assez faible quand même. Par contre, en termes de support, l'appareil revient sur le haut de la scène. Il peut contrôler de zone, il peut mettre un stun de zone, il peut également avoir un accès à l'anneau de paix s'il le prend en talent, qui permet de repousser les monstres, les décaler. Il a également la statue qui permet de taunter, donc tu as juste à mettre ta statue quelque part et tu vas faire un taunter et elle va prendre l'aggro de masse. Enfin, c'est extrêmement fort la statue du moine, c'est une autre façon de prendre de l'aggro de façon super simple, de façon aisée. c'est très très fort la statue du moine. Il peut également mettre un buff de vitesse sur ses alliés s'il a pris Tiger Lust et il a un debuff physique sur les ennemis dès qu'il va les toucher par bah, exemple, mettre un balaiement de jambes à tout le monde là, gratos, petit coup de jambe bim, tout le monde est débuffé et se prend des dégâts physiques supplémentaires. Extrêmement fort. En PVP par contre, bon c'est pas le meilleur, il apporte rien de particulier, il est pas.. Euh, voilà Il n'y a, a pas d'utilitaire particulier là-dessus. En résumé du coup c'est un tank très complet, moi c'est ce que j'appelle le tank par excellence, pour moi c'est le vrai tank, hein. le tank le plus complet, si t'as besoin de quelqu'un pour tanker réellement, prendre l'agro des monstres et les tanker, y a rien, personne qui fera ça mieux que le moine, le moine est capable d'aller prendre l'agro très facilement, à distance, il a de la mobilité, il a plein d'outils défensifs, le stagger est monstrueux, que dire de plus, du coup c'est très très complet, très un très bon tank, pas forcément facile à maîtriser, mais de base, t'as des mécaniques qui t'aident quand même à tanker et à envisager le tanking et qui font que ça aide. Donc c'est un bon choix pour se lancer dans le tanking, mais t'as des marges de progression de malade en moins de tank. C'est un excellent tank, très plaisant à jouer, franchement, gros coup de cœur, gros coup de cœur sur le moine tank. Le Chevalier de la Mort 100 alors la mobilité est incroyable, il peut pas être ralenti en dessous de 70%, il est beau, voilà, voilà, tu ne ralentis pas un hein, décassant comme ça. Il a également un CD lié à ce même sort qui lui permet d'aller 30% plus vite. Il va grave vite. Voilà, bon bah du coup il a 1 sur 5, hein, comme tu peux t'en douter, il a que ça, c'est... Tu T'as tu, pas de charge, t'as pas de dash, t'as pas vraiment de sprint non plus, bah tu es <rire> as les potions de rapidité, les potions de pied léger, c'est pas mal déjà. En termes de self-heal, bah y a rien qui est capable d'égaliser un décalage là-dessus. Normalement, il met une pilule à ton healer, mais de façon simple et aisée, il est là pour ça, il va fournir facilement plus de soins que ton healer dans le donjon, c'est normal, t'en fais pas, c'est la base de sa mécanique de survie, c'est comme ça qu'il tank, il se soigne. Au niveau des CD défensifs, il a beaucoup de trucs contre la magie. Il a le, le bouclier anti-magie, il a la zone anti-magie, et il a également quelques réductions flat de pourcentage de dégâts. Ce qui en fait le tank, le meilleur tank pour tanker la magie. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un DK pour tanker la magie. Outre sa regain de débile, il va pouvoir absorber des tonnes de dégâts magiques, il va se mettre extrêmement bien. Quand tu veux tanker du magique, comme par exemple sur Château Natria, tu fonces, le DK, il est fait pour toi. Sinon, ces autres CD, ils permettent d'augmenter son pool de points de vie, ou ils lui permettent de regain davantage. Voilà, il a des petits idées comme ça, pourtant en plus, en termes de mitigation, il a une bonne armure, il a le bouclier d'os également, qui est une façon d'augmenter son armure et du coup de se prendre un peu moins de dégâts. Pour la magie, on l'a pu voir, il a des trucs d'absorption et c'est à peu près tout. Donc il a pas énormément de choses pour mitiger les dégâts, il est principalement là pour les encaisser et se re derrière. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne les dégâts. Donc il a 3 sur 5, il a quand même des CD, il peut quand même tanker, etc. Donc on lui met un petit 3 sur 5 anti laisse En termes de dégâts purs, il a pas tant de dégâts que ça, pas plus qu'un autre. Hein, il brille pas particulièrement là-dessus, un petit 2 sur 5 du coup. En termes de support, par contre, il a des outils très intéressants. Notamment un, tu dois probablement être au courant, c'est le grip de zone. Donc il a le grip simple et il a le grip de zone. Et ça, tu peux orienter des strats de raid juste autour de ça. Tous les monstres qui sont paqués en un endroit, tu peux mettre des AoE de malade et tout. C'est trop trop fort, c'est incroyable, c'est un pu... C'est un sacré, c'est un sacré sacré CD, donc très très fort le Grip de Zone. Bon, il peut également marcher sur l'eau, il peut marcher sur l'eau, voilà, il peut, et ses potes aussi, et ça c'est très bien. En PVP il apporte rien ou rien de particulier à part s'il y a un patch où il est parti pété pété, mais c'est pas le cas pour Shadowlands. C'est un tank qui du coup doit pouvoir se soigner, en résumé, il est sensible aux gros dégâts physiques, donc il est capable de mourir comme une crevette, et euh, du coup il est pas capable de faire des très grosses clés, en tout cas à l'heure actuelle parce qu'il va être limité par sa tankiness, en tout cas, euh, voilà, c'est le cas du pré-patch. à voir ce que ça donnera avec les légendaires et compagnie sur Shadowlands. Mais en tout cas, c'est son problème. C'est tanker les gros dégâts physiques instantanés. Ça, il a du mal, il a pas vraiment de quoi les mitiger, c'est limité à ce niveau-là. Et il tank pas très bien le physique, même s'il en plaque, il a pas de bouclier, il a pas vraiment de blocage, ce genre de truc. À part le bouclier d'os, il a pas grand chose à cet endroit-là. Par contre, en termes de magique, voilà, il est, là il est présent, si tu veux tanker du magique, tu as un bon décaissant des familles, tu vas te faire plaisir. Le War Tank, en termes de mobilité, bon déjà il se fait plaisir, t'as une charge, t'as l'intervention vers ton pote, tu peux faire des bons héroïques qui vont pff, à peu près à l'infini, en plus tu vas avoir des CD en plus, en termes de talent, enfin des trucs sur les talents qui te font aller plus vite une fois que t'as fait ton bon héroïque. Bon déjà, t'as beaucoup beaucoup de mobilité, mais c'est quand même soumis tes TCD cest C'est-à-dire que si tu fais ton bon héroïque n'importe où, et ta charge n'importe où, derrière, t'as tes petites pattes. Donc voilà, c'est quand même à savoir, en tout cas, un bon 4 sur 5 en mobilité, en termes de soins sur lui-même, il n'en a pas. voilà Donc euh, bah, c'est assez simple. Il peut créer un bouclier temporaire qui va absorber des dégâts, qui est considéré dans Recones comme du soin, mais en réalité, il n'en a pas. Voilà, il n'a pas de, de soins par rapport à lui-même, ou très très peu. Des fois, quand tu finis les monstres, tu peux te remettre 20% HP, etc., mais on n'a pas, pas, pas ça vraiment du soin, ça demande déjà des conditions, réussir à finir les monstres, etc., mais... Voilà, ça, ça ne suffit évidemment pas, donc 1 sur 5 en termes de self heal. Par contre, en termes de CD défensif, forcément, là, là c'est une armure, hein, c'est est, quelqu'un. Déjà, il est, euh, il a le mur prote il a dernier rempart, il a renvoi de sort, il a les cris démoralisants, il a également plein de CD cours de mitigation. Donc tout ça, les trucs que je testais, c'est des gros CD qui vont diminuer drastiquement les pourcentages de dégâts que tu as C'est de la grosse mitigation sous forme de CD, c'est de l'augmentation d'HP, de, de, de, par exemple, il y a le cri de ralliement, etc toute une panoplie de CD qui vont vraiment le rendre beaucoup plus solide et vont lui permettre d'encaisser des gros dégâts à un moment donné. Mais en plus de ça, il a un système de mitigation active qui est très, très intéressant. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du blocage. En gros, avec maîtrise du blocage, il va augmenter ses chances de parer à hauteur de 100% de bloquer à hauteur de 100% donc il va bloquer, bloquer, bloquer donc tu vas tanker énormément donc c'est des cd très courts il faut faire attention à quand tu les as à l'uptime que tu as et quand tu les as pas il faut te barrer euh, ou temporiser autrement ou mettre un autre cd Mais en tout cas c'est ce qui va permettre de beaucoup tanker tu tankes extrêmement bien les dégâts physiques c'est ce qui tank le mieux les dégâts physiques dans tout le jeu et également tu as accès à Duromal qui permet entre autres de tanker également les dégâts magiques c'est... tu utilises de la rage pour bloqué pour avoir un bouclier qui va absorber une partie des prochains dégâts qui vont venir donc ça c'est deux grosses formes de mitigation du guerrier mais principalement il va être basé sur le blocage et sur maîtrise du blocage sur les attaques physiques, si c'est du magique il va devoir faire du renvoi de sort, des trucs ou du romal mais il va devoir les tanker réellement et il va avoir beaucoup plus de mal sur le magique donc du coup, c'est un 3 sur 5 en tant tankiness sur Shadowlands, parce qu'il y a beaucoup de dégâts magiques, par exemple sur Natria. Ce qui en fait un des tanks qui est un petit peu en dessous pour le moment. En termes de DPS, c'est pas non plus extrêmement fort, ça l'a été, ça l'est pas forcément sur Shadowlands. Donc on part plutôt sur du 2 sur 5 à ce niveau-là. à la rigueur, 3 sur 5 s'il joue le truc Karyan, mais dans l'absolu, il DPS pas énormément. Par contre, en termes de trucs de support, il est là. Il a le cri de PA pour augmenter euh, l'attaque des membres du groupe, il a le cri de ralliement qui permet d'augmenter les HP de tout le monde, il a des boosts critiques s'il joue de Necrolord, tu poses ta bannière et tout le monde il est grave heureux, c'est très très fort Necrolord sur un guerrier tank, il a un fear de zone, il a un stun de zone, euh, bah, son cri démoralisant il, il, il diminue les dégâts que tous les monstres font et pas qu'à lui, il peut également casser les immunités s'il en a envie, genre les bulles de pâles etc, mais bref en tout cas s'il y a des immunités il peut les casser, Très très fort. Par contre en PvP, il euh, n'y bon, a pas réellement de grosse utilisation de niche particulière, en tout cas pas à ma connaissance. Donc rien de spécial à dire là-dessus surtout qu'il prend cher du magique grosso modo du coup c'est un excellent tank pour le physique il est très fort, il est très très fun à jouer très basé sur sa mitigation avec son maîtrise du blocage et envoi du mal sinon tu vas vraiment pas tanker mais c'est excellent, c'est très très fun à jouer, grosse mobilité il a un très bon toolkit qui demande par contre de bien le maîtriser et euh, il est fragile par contre au dégâts magiques très très fragile au dégâts magiques le fait d'avoir un renvoi de sort ou d'avoir une légendaire sur le renvoi de sort ne suffit pas à compenser tout ça malheureusement Druid tank, alors là, celui-là tu vas kiffer mais tu vas kiffer comme il faut, c'est l'amour, voilà le druid tank c'est l'amour Au niveau de la mobilité, sa charge est sur son cut, donc euh, si, tu as, euh, si tu veux tu peux utiliser la charge pour cut, ça marche aussi Tu peux également en prendre une en talent et tu as également un CD qui est très très court, une minute qui te permet de booster ta vitesse et celle de tes potes Et, et sinon tu peux également utiliser la forme faylor Bon, que tu passes en félin, t'es pas en ours, donc euh, t'évites de le faire planter, tu tanks. Grosso modo, ça va, tu vois, genre c'est pas toi qui as le plus de mobilité, mais ça va, t'as as quand même de la mobilité. En termes de soins pour soi-même, t'as la régénération frénétique que tu peux utiliser très souvent, qui te donne un bon pourcentage de tes points de vie, et ça tombe bien, tu en as plein des points de vie. En plus, tu as deux charges, etc. Hors combat, tu as également accès à toute la panoplie des soins du druide, encore plus si tu prends l'aspect euh, l'aspect du leader, hein, l'aspect euh, restauration dans tes talents, où tu as encore accès à plein de choses en plus. Donc hors combat, tu as pas mal de choses. En termes de CD DEF, t'as également des gros CD DEF, donc t'as par exemple l'instinct de survie, qui est sur deux charges, qui est un excellent CD, que tu peux utiliser temporairement pour réduire drastiquement les dégâts que tu peux te prendre. En termes de mitigation, c'est principalement basé sur son armure, voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'il prend moins de dégâts C'est le fait qu'il a plein d'armure parce qu'il a, il est en forme d'ours, il a plein de points et il a faire poil Faire poil, ça t'utilise un petit peu de rage pour monter drastiquement ton armure, et c'est surtout comme ça qu'il résiste aux dégâts. Il a plein de points de vie, il a faire poil, et il régaine avec sa régénération phonétique. Et il a également un bonus de soins grâce à sa maîtrise. Donc en gros, il va recevoir plus de soins. Sa façon de mitiger les gars, c'est de les recevoir. Et après, de se re parce qu'il a des bonus de soins et tout de suite. En termes de tankiness, du coup on est sur du 3,5 sur 5, c'est un bon tank globalement pour encaisser des dégâts, il est là, voilà, il est présent. En termes de DPS, ça reste assez faible, c'est pas voilà, c'est pas incroyable. En termes d'apport de groupe, il a du coup son cri pour booster la vitesse de tout le monde, il a un stun mono-cible, il a surtout un race battle, et ça c'est très très très fort, qu'il peut caster en forme d'ours, il peut également euh, dispel les, les enrages des monstres, il peut dispel la malédiction sur ses alliés, il peut dispel les poisons... Et il a également un cri qui va faire un espèce de fear, un cri incapacitant. Donc, déjà, il a pas mal d'outils. En PEP, il est ok, il peut être furtif, etc. Donc, t'as des plays que tu peux faire, et globalement, en forme d'ours, il a bien tanké. Et donc en résumé, c'est un gros sac à HP qui peut modérément se soigner et qui peut tanker facilement. C'est le meilleur tank pour débuter, c'est le tank le plus basique. Il a des CD, ça va réduire les dégâts qu'il se prend. Il a beaucoup de points de vie, il a beaucoup d'armure, les CC sont pas compliqués à utiliser, c'est vraiment le tank pour débuter par excellence. Très très simple, très très très simple à jouer. Il a rien de plus, simple. Hein. Voilà. si tu veux débuter le tanking, Dwight tank, c'est excellent, tu vas faire peu de faux pas, tu vas bien te débrouiller, à part euh, si tu démorphes et que tu n'es pas en forme d'ours, grosso modo, ça va aller, ses CD offensifs sont pas très compliqués non plus, c'est vraiment sa force, c'est qu'il représente le tank dans toute sa splendeur et sa simplicité. Pas le tank Alors là, on a accès à plein de mobilité, on a accès au Palfroid froid divin qui est le cheval Sur 45 secondes de cooldown, tu vas pendant 3 secondes comme si tu étais sur un dada, et euh, tu as la main de libre. Voilà. <rire> Donc évidemment... Ouais. Pas beaucoup de mobilité, hein, si on a trahi pal, donc 1 sur 5. En termes de soins à lui-même, bah, il peut se mettre son mot de gloire sur lui-même, qui leur donne beaucoup de points de vie. Il a également l'imposition des mains, et en gros, il peut également se soigner et, et soigner son groupe. Donc il a accès à pas mal de choses. Il peut se soigner également hors combat, avec des éclairs lumineux et ce genre de trucs. Et le seul souci, c'est que s'il choisit d'utiliser des mots de gloire, il fait pas ses boucliers du vertueux, et c'est sa façon principale de mitiger l'égal. On va en parler juste après. Mais grosso modo, il est capable de se soigner fort, eh bien, 4 sur 5 à ce niveau-là. En termes de CD défensif, il a Ardent défenseur, ça c'est incroyable. Deux minutes de cooldown, tu réduis les dégâts que tu te prends et en plus ça fait un shit death. C'est un trompe à mort sur un tank, bordel. C'est-à-dire que si tu devais mourir, en réalité, bah tu meurs pas. Voilà, salut. Est-ce qu'il faut en dire plus Non, je pense pas. T'as également la bénédiction des anciens rois qui a une énorme réduction de dégâts que tu peux utiliser avec un gros CD. Et en termes de mitigation, il a avec l'aura de dévotion, donc déjà il peut réduire un petit peu les dégâts qu'il se prend. Au niveau de sa consécration et de sa maîtrise, il va réduire encore une fois les dégâts qui se prend. Et sinon il a son bouclier du vertueux qui est sa façon principale entre guillemets de dépenser de la puissance sacrée et qui va lui faire des boosts d'armure donc ça lui fait déjà trois façons majeures il a également un bouclier il est en plaque donc voilà euh, il, a, il a quand même des trucs en plus de ça il a un bonus de parade en fonction de sa stade de critique donc clairement il a beaucoup d'outils pour mitiger les dégâts pour tenir pour être présent on va lui mettre un 3 sur 5 à ce niveau là, parce que évidemment il y a mieux, et ce qui fait que le paladin est très fort, on va y venir tout de suite, et tu vas voir pourquoi paladin tank c'est aussi fort. Déjà, DPS 5 sur 5, c'est celui qui envoie le plus, le DPS sur Shadowland, ça fait extrêmement mal, il y a des légendaires qui tournent bien autour, il l'éclate, il des fois j'ai déjà vu des logs de raid, il était deuxième, hein <rire> ça fait très très mal, pas le tank fait extrêmement mal au niveau de support de groupe du coup il a déjà toutes ses bénédictions qu'il peut mettre la liberté, la sacrifice, la protection il peut également soigner ses alliés il peut également dispel, il a un stun il a un double kick il peut... Euh... <rire> Il a tellement d'outils Il a tellement d'outils pour le groupe, c'est monstrueux C'est un gros gros support pour le groupe et euh, ses mots de gloire, c'est une mythe des impositions qu'il met à chaque fois aux gens, c'est très très fort Et c'est ça qui différencie le pal-tank des autres tanks, c'est que lui, ses outils, il peut en utiliser un bon paquet sur ses potes En termes de PVP c'est à la fois un tank, un DPS et un healer C'est extrêmement fort et ça peut être très surprenant Et très frustrant de tomber contre un palprot Mais crois-moi ça casse des bouches Ça fait mal, ça tank, ça soigne à mort C'est horrible C'est très très fort en PVP un pal tank en résumé du coup c'est un tank assez complet qui te demande de faire attention à ton groupe et pas qu'à toi même parce qu'il y a une grosse partie de ton toolkit tu peux utiliser sur ton groupe et c'est ça qui fait que c'est un tank compliqué, c'est que c'est pas un tank où tu utilises que toi mais tu dois prendre en considération l'ensemble de ton groupe et ça c'est Dex level, c'est pas forcément évident à l'utiliser de façon intelligente et en plus c'est le plus gros DPS à l'heure actuelle des tanks sur Shadowlands, que demander de plus et ce sera tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça t'a été utile, que t'as kiffé. Je vais faire des déclinaisons évidemment pour healer, DPS distant et DPS corps à corps. Donc n'hésite vraiment pas à me faire tes retours, est-ce que c'est cool, est-ce que le format est bien, est-ce que. Voilà, est-ce que ça Est-ce est que c'est le... -ce est cool Voilà. N'hésite pas en tout cas à me dire tout ça à me dire également quel est le tank qui te hype le plus. Je pense qu'en regardant la vidéo, tu as vu, moi, en tout cas, quel est le tank qui me hype le plus. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite sur plein d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner. Tchou.